Le jeu de ce soir s'appelle mort vivant ou mort vivant A vous de me donner quelqu'un qui est dans cet état là Quelqu'un de vivant mais Maïté vieux C'est Maïté, c'est Marion Calpoint Sa carrière est morte Maïté est vivant. vivant mais tout le monde le Maïté. croit mort Quelqu'un de bon vivant Maïté <rire> Maïté, bonne réponse Tu es validée. Mais à qui tu parles on l'a dit en même temps Ah bon On l'a refait mais je veux plus Maïté en réponse Bon vivant Zinedine Zidane non. Vous avez le droit qu'à une seule réponse Il faut que vous me disiez en quoi est déguisée La personne que vous allez voir en photo Un café à emporter Il y a littéralement écrit sur le costume Au, au vieux. Vieux. Bah c'est écrit Moi je voudrais pas dire que j'ai triché Mais j'ai juste lu un mot mais Je savais pas ce que ça voulait dire Est-ce que les mythes et légendes de campagne Sont des vraies histoires folkloriques pas du tout À Saint-Ambroise dans le Gard Un bœuf s'est mis à voler au-dessus du village Pour éviter le gaspillage de vin moisi. Je pense que c'est vrai parce que ça me parle C'est une très bonne réponse En Normandie Existe un arbre qu'on a mis sous cage, car toutes ces pommes ressemblent à des bonnes grosses bites C'est faux. ça m'étonnerait qu'en Normandie on n'ait pas un peu de plaisir à manger des pommes en forme de bite. et Puis ça dérangeait qui En vrai, depuis quand ça dérange Plus. On continue à manger des bananes. En Ardèche subsiste un gnome acariâtre qui aurait perdu ses cheveux à force de faire des blagues sur les zizi. Alors c'est vrai, mais est-ce que c'est ce que c'est -ce connu La question c'est juste est-ce qu'il va nous dire non, c'est faux, car il s'agit de moi, ou est-ce qu'il dire non, c'est vrai, car il s'agit de moi oh, faut répondre Oui, c'est vrai, c'est lui. C'est oui, vrai, c'est lui. Les de deux réponses. Réponse. C'était accepté, vous avez un point, bravo Notre musicien suédois va bah vous jouer des musiques qui font peur, mais il sait pas parler très bien français, du coup, les paroles, c'est pas forcément ça à vous de me dire en premier et vous avez un point. Il n'y a que deux pays. Et ben, quel talent. Chaque jour, je m'entraîne dans cette langue que je hais au profond de mon cœur <rire>